Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel du MOOC Bac de sciences destiné aux élèves de première L et première ES et leurs professeurs. Alors qu'est-ce qu'un S MOOC C'est un cours en ligne, ouvert à tous et gratuit. Le sigle signifie Social Massive Open Online Course. Il est construit avec une pédagogie socio-constructiviste. Les apprenants construisent leur propre savoir. Collaborer et s'entraider sur les forums sont au centre de l'approche proposée. Quels en sont les objectifs Premier objectif, proposer des sessions de révision à des élèves de première, éventuellement exploitables avec les pédagogies actives avec leurs professeurs, en vue de l'épreuve anticipée de sciences du baccalauréat. Second objectif, avoir une approche tant méthodologique que notionnelle. Et enfin, permettre le développement de l'autonomie des élèves avec l'échéance d'un examen. Quels en sont les intérêts pour les élèves Ils vont pouvoir réviser et se préparer à l'épreuve du bac. Ils pourront s'entraîner au commentaire argumenté, qui est l'exercice le plus difficile de cette épreuve. Pour cela, ils vont réaliser des tâches complexes. Ils pourront les réaliser de manière collaborative. Collaborer permet de mieux apprendre. Ils pourront coopérer entre élèves d'une même classe, de différentes classes ou d'établissements éloignés. Ils vont ainsi abolir les frontières. L'espace classe sera ouvert tel un terrain d'apprentissage. Ils seront ainsi acteurs de leur apprentissage. Ils pourront aussi évaluer et être évalués par leurs pairs. Le travail ne se fait pas seulement pour soi, mais aussi pour les autres, et cela amplifie l'apprentissage mutuel. Ainsi, ils vont pouvoir développer leur esprit critique et participatif. Enfin, ils pourront aussi apprendre à construire leur identité numérique. Et pour le professeur Il pourra ainsi modifier sa place en devenant plus accompagnant que professeur. Il pourra exploiter les possibilités du numérique au service de ses élèves. Il pourra faire évoluer l'organisation de l'espace scolaire avec le numérique. Il pourra exploiter le MOOC comme support pour pratiquer des pédagogies actives. Il pourra collaborer. En interdisciplinarité avec d'autres enseignants. Et pour tout participant, il s'agira d'utiliser un nouveau système d'apprentissage qui correspond au MOOC, les nouveaux systèmes de représentation et de communication du savoir. Tout participant verra se développer ses compétences digitales et chacun pourra devenir acteur d'internet et non plus un simple consommateur. Comment utiliser ce MOOC en classe Le module 1 est un module de découverte du MOOC et de l'environnement digital. L'accompagnement peut commencer avec vos élèves pour le module 1, qui contient une présentation du MOOC, du planning, des intérêts pédagogiques d'un MOOC, des vidéos de bienvenue, de l'accompagnement mis en place, des outils collaboratifs et des règles à respecter sur un MOOC, la possibilité de faire un jeu sérieux à la maison comme en classe, nommé 2025 ex machina, une présentation des challenges pour la récolte de badges, une présentation de l'évaluation par les pairs. Ensuite, vous pouvez continuer de les accompagner pour leur première évaluation par les pairs du MOOC. Les modules suivants permettent d'aborder les thèmes « Nourrir l'humanité » et « Féminin masculin ». Les élèves peuvent réaliser à distance le visionnage des vidéos. Ils peuvent aussi réaliser en autonomie un ou plusieurs parcours au choix. Le parcours « Reporter » avec ses QCM autocorrectifs, le parcours explorateur avec ses exercices autocorrectifs et enfin le parcours aventurier avec réalisation d'une tâche complexe avec comme support un sujet d'anal de baccalauréat qui sera évalué par les pairs. Les élèves pourront ainsi consolider la compétence, apprendre à collaborer avec les autres pour réaliser des tâches complexes. Nous espérons que cette vidéo a été utile pour vous. N'hésitez pas à nous contacter si besoin par l'intermédiaire de nos adresses mail ou par l'intermédiaire de Twitter. À bientôt sur le MOOC